Les lettres de l'alphabet sont accrochées dans l'ordre à chacune des branches de l'arbre comme des fruits. La forme de l'arbre, la disposition de ses branches, l'attribution de lettres bien précises à certaines branches fournissent quelques indications supplémentaires. Devant le maître, assis par terre, comme tous les jeunes élèves de leur temps, les mains sagement croisées dans leurs manches, à la chinoise, les enfants s'apprêtent à entendre la première leçon. L'image de l'arbre à alphabet symbolise l'enseignement de qualité qu'un maître compétent dispense à de bons élèves.